Donc du coup, je commençais à m'intéresser aux anglophones et tout, à comprendre, et là aussi je commençais à travailler, il y avait aussi un peu, un peu de donc du coup, je commençais maintenant à apprendre les francs anglais en fait, <rire> genre anglais parlait, tu vois, et j'entendais en fait si une personne dit, oh, on dit homme comme ça, ah j'avais vu ça on écrit H-O-M-E, ah donc ça c'est lit comme ça, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. je commencé à apprendre. Jusqu'à ce que j'ai commencé à apprendre les chansons. J'ai commencé à apprendre par les chansons, en fait. Les cryoques et les lyrics, tout ça là. Euh, je continuais, en fait. J'avais continué, j'avais continué. J'avais continué. J'avais des fois où je me fatiguais. Je me disais que c'est difficile et tout. Mais après, j'ai continué. Donc, comme je suis là, je suis une guerrière. <rire> je suis une survivante. Non, c'est ça le mot, en fait. Je suis une survivante. Je suis une survivante. Mais bon, aujourd'hui, je peux présenter en anglais. Euh, J'apprends toujours, mais voilà. En fait, les travaux, les travaux. si les tu apprends l'anglais, il faut que tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, soit l'anglais. En <rire> c'est la parole des J lol. <rire> non, mais c'est possible en fait d'apprendre l'anglais pour tous qui veulent apprendre l'anglais. En, en tout cas, ne vous découragez pas. Et aussi euh, une chose que je voulais parler, euh, que je voulais dire en fait, c'est que euh, dans les processus de l'apprentissage de, de, de cette langue, c'est qu'il y aura un moment, il y, y, y a toujours cette stade où tu es complexé de ton accent. Et il faut savoir que les anglophones ne sont pas comme les, les francophones. En fait, les francophones, quand tu racontes un truc qui, qui n'a pas de sens, je ne sais pas aujourd'hui si on a changé et tout, mais avant c'était quand tu racontes du n'importe quoi, on te stoppe, on te stop, corrige, on, tu vois, on te brutalise mais les anglophones ils ne sont pas comme ça, soit il va répéter le mot que tu as dit ou encore il va essayer d'interpréter ton idée mais à haute voix en fait pour que tu apprennes tu vois je ne sais pas si c'est encore en nez en ou comment mais ils ont vraiment ces soucis like, they just like, tu vois, ils veulent vraiment que vous, vous compreniez en fait tu vois donc c'est tout à fait normal en fait que tu te sens complexé tu vas te dire que non moi je ne dis pas bien et tout du coup tu, je ne veux pas dire ça, moi aussi je connais ça euh, quand j'étais maintenant avec les anglophones et tout, j'entendais comment ils parlaient, je me disais que ah, peut-être je suis pas mien, peut-être que ça ne va pas aller, ça ne va jamais aller, je ne vais jamais apprendre ça, euh, donc c'est trop difficile, euh, je ne vais jamais arriver à converser avec et à communiquer avec eux, imagine maintenant que tu n'arrives pas à communiquer avec les gens avec qui tu vis en fait, les gens, es, c'était vraiment difficile, ça, ça, ça vraiment, vous avez déjà compris en fait, tu vois, Et j'étais vraiment complexée, tu vas voir, je connais les mots en fait, je tu sais comment on dit Uh, um, like break, uh, I want to eat, burger je connaissais comment on dit ça mais je me dis ah tiens peut-être que je ne vais, vais pas très bien dire ça peut-être que ça ne va pas bien sonner <rire> ouais c'était maintenant la, euh, le complexe en fait, mais je vais vraiment vous dire que c'est, je pense que c'est les processus normal, parce qu'après, j'ai aussi suivi de gens qui parlaient le français, qui ont appris l'anglais, et qui disent aussi qu'il y avait un moment où, il, il, il commençaient à être complexé, mais va au-dessus de ces langues, en fait, va au-dessus de cela langues, dis-toi que tu es en train d'apprendre, et ils ont appris ça depuis le bas âge, ils ont grandi avec ça, ils sont nés dans l'anglais, et ils ont grandi avec ça, mais toi, tu es juste en train d'apprendre, donc du coup, tu dois être... Euh, tolérante avec toi-même, tu dois être patiente avec toi-même, tu dois vraiment hein, être gentil avec toi-même, tu es en train d'apprendre une langue et une langue ça ne s'apprend pas en un jour, Tu, c'est pas possible, même en un mois ou encore, en deux mois encore, même le français jusqu'aujourd'hui, il y a toujours de, de, de nouveaux mots, on continue toujours d'apprendre, une langue c'est vaste en fait, tu ne peux pas apprendre en un jour, en un instant, euh, du coup, tu vois, ça va vraiment avec les temps. Tu vois, et voilà, c'est un accent que tu n'es pas euh, habitué à parler ou encore, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Donc, du coup, you need to take it easy on you, OK? Tu dois vraiment prendre ça, like tu dois vraiment être patiente avec toi-même tu vois, si tu veux vraiment apprendre l'anglais tu dois être patiente avec toi-même et dire que tu vas finir par apprendre, mais tu dois rien lâcher tu dois apprendre tout le jour même pas tout le jour, tous les jours ça abuse mais il faut que voilà, que tu continues que tu continues, même si tu as peut-être tu es peut-être euh, euh, un fanatique, on dit une fanatique, un fanatique en tout cas j'ai maintenant un problème de ces en tout cas, hein, je vous dis des choix vous les avez Donc, si es peut-être une personne qui aime euh, le film, tu adores les films, tu peux passer des heures devant le devant les films et tout. Tu peux juste mettre en fait ces films en anglais. Plus tu passes du temps, plus tu passes du temps, tu vas apprendre en fait. Tu vas apprendre. Comment les enfants apprennent en fait Ils, ils entendent, ils voient, ils entendent, ils... et on peut apprendre comme ça, tu vois. Donc moi j'ai les prédications que je suis, j'aime trop suivre les prédications, euh, j'aime trop. <rire> De, le film, pas vraiment, hein. à un moment les films comme ça m'ennuyer, tu vois, pas vraiment, mais j'aime trop les prédications, j'aime trop les chansons et tout, donc du coup je commençais vraiment à aller avec ces rythmes, vu que c'est une chose déjà que j'aime, du coup ça sera pas comme à de voir en monde quelque chose comme un corvée qu'on est en train de d'imposer et tout, c'est trop difficile et tout, non, vu que j'aimais déjà certaines choses, du coup j'ai juste introduit en fait l'anglais dans ce que je faisais déjà. Tu vois, dans ce que je faisais déjà, du coup, je, je continue les influenceurs, les youtubeuses, les instagrammistes, les facebookuses, toutes ces personnes-là. Tout ce que je suivais, en fait, je commençais maintenant à m'intéresser à chercher des gens qui parlent tellement anglais, tu vois. Et pour m'habituer, en fait, avec cette langue, pour m'habituer vraiment et pour, euh, voilà. Commencer vraiment à aimer ça et je commencé, je, je répé j'ai répété de moi et quand je, je, on me disait quelque chose que je ne comprends pas, je pars chercher ça car je ne vais pas perdre du temps, je pars chercher sur Youtube, je pars chercher sur Google Traduction ma meilleure amie, mais <rire> l'époque, bon c'est toujours ma meilleure amie quand je ne comprends pas un mot, en tout cas je me casse pas la tête, je pars sur Google Traduction mais il faut savoir que Google Traduction, ça traduit <rire> un peu littéralement donc ça ne traduit pas toujours bien tu vois, ça ne traduit pas toujours, genre, moi, traduit de mots à mots, pas ça va, mon traduire de mot à mot, pas l'idée. Ça ne traduit pas l'idée, ça traduit vraiment, vraiment la phrase. Google Traduction, ça ne traduit pas l'idée, ça traduit mot en mot. <rire> mot en <ton> mot. <rire> mot en mot, mot en mot. Donc, euh, il faut aussi, quand tu finis, il faut euh, vérifier, est-ce que ça, c'est bien, est-ce que ça, ça est dit ça, est-ce que tu vois. Donc, si tu veux apprendre, hein, en tout cas, je vais t'encourager. Moi aussi, j'avais commencé, il y a eu le haut et le bas. Et il est haut et le bas, mais j'ai pas, rien lâché. J'ai tout cassé. Aujourd'hui, je peux dire une phrase en fait. Je peux m'expliquer en anglais. Maintenant, je réfléchis en anglais. Tu vois, maintenant, c'est facile pour moi de réfléchir en anglais. Pourquoi Parce que je me suis familiarisée avec ça. J'ai, j'ai pas lâché ça en fait. Je suis partie chercher ça partout où c'était partout c'était caché. Je suis partie. Je suis partie des. Je suis partie. Je suis partie chercher ça pour pour apprendre ça. Tu vois. Et aujourd'hui je n'ai pas meilleure ou pas, je suis toujours, en, je suis toujours dans les processus d'apprentissage, je continue à apprendre, je continue à apprendre, je continue à apprendre. Donc c'était un peu ça la vidéo d'aujourd'hui, il y a bien, il y a plein de choses que je peux vraiment commencer à dire. Quand moi je vous dis là, j'ai commencé à beaucoup parler, je ne sais plus quand. <rire> C'est un miracle Yeah, donc euh, c'est un peu ça en fait, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous. Je veux aussi encourager en fait ceux qui veulent apprendre l'anglais, n'y lâchez rien, go for it, apprenez, apprenez, intégrons en fait l'anglais dans votre style de vie, dans votre mode de vie. Et vous allez moi, vous allez aimer ça en fait, tu, tu vas aimer ça, tu vas aimer ça, tu vas finir par aimer. Ou si tu aimes déjà, tu parles d'un bon d'un bon, bon en fait, mais tu vas finir par aimer. Ça je suis sûre en fait, ça je suis vraiment sûre. Donc c'était un peu ça la vidéo d'aujourd'hui. Je sais que j'ai beaucoup parlé par mon et tout. Peut-être qu'il y a eu trop d'émotions et tout. Je commençais pas par <rire> Mais hein, sinon, c'était un peu ça, comment j'ai appris. Donc euh, maintenant là, je peux juste lâcher de mots comme ça. Je sais même, même pas à quel moment c'est sorti ma bouche, mais c'est déjà sorti. <rire> c'était un peu ça Et voilà Le chemin encore long Mais on va rien lâcher On va y arriver jusqu'à ce que je commence à parler Comme net euh, euh, Comme une personne qui Comment on dit les natifs Ouais comme les natifs Jusqu'à ce que je commence à parler comme les natifs Et on va rien lâcher On va arriver jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout on va rien parce que nous quand on commence une chose on arrive jusqu'au bout. Ah, c'est ça. Donc c'était un peu ça. Sinon euh, c'est la fin de cette vidéo. <rire> si vous voulez encore de story time, des trucs comme ça, en tout cas je suis là. Je suis là. I'm just going décortiquer. Je vais décortiquer les, les trucs ici donc voilà. Sinon je suis là. Si vous avons encore besoin de autres story time. Je suis and I'm going to talk about it, ok? <laughs> yeah. alors on s'est dit à très bientôt. N'oubliez pas le rappel de l'année, le rappel de notre existence, le rappel de notre siècle, le rappel de notre cœur, le rappel de tout. Que nous mangeons, que nous vivons, que nous dormons, que nous euh, rigolons, que nous pleurons, et on pour la gloire de Dieu. Alors on s'est dit. A très bientôt, bye bye Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi Tu me l'as toujours démontré Tu n'as pas cadré à mes défauts non. Tu m'as aimé le premier Malgré que je t'ai tourné le dos Oui certes parfois Tu me l'as jamais fait payer. On